Est-ce que vous pensez que l'idéologie euh, à l'américaine, y euh, est pour quelque chose Alors, Je pense que les Américains ont l'idéologie de leur géographie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord commencé par avoir l'idéologie qu'ils ont, euh, qu'ensuite ils ont mise en œuvre. Je pense que l'idéologie qu'ils ont est le résultat de ce que sont les États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi C'est une terre de liberté pour des colons venant euh, d'Europe qui étaient pour une large part oppressés. C'est un endroit, c'est the land of plenty, enfin c'est l'endroit où on a tout ce qu'on veut à profusion. Euh, donc il y a euh, de l'or, des bisons, euh, des forêts, des terres cultivables, euh, des fruits, des arbres, euh, enfin je veux dire, euh, c'est no limits, quoi. voilà. Et donc les États-Unis, ils ont fait un peuple euh, à cette image. Du reste, le système politique américain est le système le moins contraignant qui soit. C'est-à-dire que l'État fédéral, aux États-Unis, on lui a donné trois, trois mandats sécuritaires, c'est j'assure la sécurité intérieure, donc euh, tous les gens que vous adorez, la NSA, etc. <rire> euh, le, le, le RSI, non la CIA, le FBI, etc. Donc des gens qui s'occupent de la sécurité intérieure. Je m'occupe de la sécurité extérieure, l'armée. Et je m'occupe de la sécurité économique, c'est-à-dire la monnaie. Et puis pour le reste, surtout que je ne m'occupe de rien. Voilà, donc le, le mandat qu'on a donné à l'État fédéral aux États-Unis, c'est surtout de ne s'occuper de rien. Et c'est à l'image de ce qu'est le pays, où les ressources sont tellement abondantes que chacun porte avec lui le credo qu'il peut se débrouiller tout seul, euh, parce qu'il peut avoir accès tout seul. Euh, ce, ce. Le colon est venu du fait qu'il y avait plein de choses, euh, plein de ressources, il suffisait juste de tuer quelques indiens, mais par ça il y avait tout ce qu'on voulait. Donc l'américain, et, et et le, le, euh, il, il a fait un système qui est à son image, et donc il a fait une idéologie euh, qui était à l'image de ce qui euh, physiquement... Euh, les états unis C'est bien dans ce sens-là que les choses se sont passées. Et la propagation euh, de l'American way of life, euh, par exemple, aux Chinois, ça a avoir quelle implication sur euh, le monde entier Alors l'American way of life, comme je le disais, c'est transposer ailleurs le fait qu'on est dans un monde sans limites, puisque c'était ça, physiquement, euh, l'univers le, dans lequel l'Américain a évolué. Alors bien évidemment, le monde n'est pas sans limites. Le monde a des limites, il a des limites partout. Sauf que les états unis ils les ont touchés plus tard que les autres. Euh, en Europe, on avait touché les limites avant. Euh, L'Europe était plus densément peuplée. On a achevé la déforestation en Europe en 1850. Euh, on avait déjà euh, en Europe, dans certains endroits, des problèmes d'accès aux ressources naturelles. Euh, donc l'American way of life, ça a été... Les limites arrivent plus tard, euh, elles, sont, elles sont plus loin. Euh, il faut savoir par exemple qu'en 1939, 70% de la production mondiale de pétrole était américaine. Donc ça, l'Europe avait déjà, elle, passé son pic d'extraction de charbon. Euh, en en Grande-Bretagne, pardon. Et, euh, en France, non, mais en Grande-Bretagne. Donc, l'American le, le, donc le, le, way of life exporté ailleurs, ça veut dire, faites comme nous, utilisez toutes les ressources que vous arrivez à trouver sans vous imposer de limites, et évidemment que euh, ça butera plus vite euh, ailleurs que euh, chez eux. Alors, en Chine, euh, ils, ont, ils, ont, ils, vont, enfin, ils en ont profité, on va dire, pendant 30 ans. Ils commencent déjà à buter sur des limites.